précédemment dans une maison africaine mademoiselle, tu sors d'où cette langue Je t'aime Quoi Tu fais quoi de bois cette langue En fait, à la base, moi, en fait, je t'aime Donc subitement, vous avez perdu l'usage de la langue, c'est ça non Vous que nous yish. sommes liés de la dernière pluie. Yish, yish. Animaux sauvages devenus domestiques. Eh bien, je suis même pas sauvage. Bon. De stresser. Contrairement à toi, moi j'ai jamais désobéi au parents je fais ce point là, donc ma réaction est normale. Moi je pense qu'on va les appeler, on doit rentrer. Tu vois, elle doit s'inquiéter, au moins il faut décrocher, il faut lui dire qu'on va venir, je sais pas. Elle ne doit... nous a pas sauvé des cris du monde, je sais pas pourquoi elle va s'inquiéter. De toute manière, quand les deux nous chassaient de la maison, elle savait très bien ce qu'il faisait. Il faut que tu arrêtes de. De stresser, de paniquer, tout cela, ça n'aboutit à rien. Au contraire, tu dois cultiver la maîtrise de soi. Comme de peu de toi, de toute manière, comme toi, tu maîtrises la situation. Fais confiance. Si tu maîtrisais la situation, on ne serais pas dans la rue devant la porte de... Arrête de me mettre doucement, tu comprends Arrête ça Tu fais comme si tu n'étais pas en partie responsable. Hein? Je te dis, ne dors pas, ne dors pas, tu dorms. Voici ça, voici où nous sommes. Donc tu arrêtes ça. C'est plus facile de voir la poudre dans le nez que de voir la paille dans le ciel. Pardon, une de grâce. Évite de réveiller les blesses. Tu comprends? Tu comprends? Laisse-moi déjà dans le choix Bébé, qu'est-ce que si tu fais à cette là ah, Je ne t'ai pas nécessité de Qu'est-ce que ça se passe? Comme toi, bébé, ça, c'est une autre histoire. En fait, euh, j'ai besoin de ton service, euh, je suis J'aimerais savoir si tu peux me laisser moi et ma soeur. Mmh. Chez toi jours tout. Quelque chose un peu chez toi et tout. Quelques jours tes parents, qu'est-ce qui se passe Oui, mes jours et tes parents. Marron, bah, tu ne commences pas. Je dis bien, ne commence pas. Mais toi, tu vois pas qu'il fait trop froid ah, Viens, tu poses des questions, tu poses des questions. Laisse-moi reprendre un bout de paix, on va te répondre. Ok, ok. Ah, mais non, voilà, tu parles bien. Donc. on ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Votre appel ne peut être Ne peut aboutir. Votre appel ne peut aboutir. Votre appel ne peut aboutir. Ok, ça fait des heures qu'elle ne décroche même pas. Qu'est-ce que je veux dire à ma famille, je dis. J'ai dû Non, je ne peux même pas. Elle a oublié son téléphone dans la chambre. Ok, les filles, ici Tu t'inquiètes pas, vont revenir L'enfant prodige finit toujours par revenir. C'est juste une question de temps. Avec toutes les atrocités de Yor, c'est tout ce que tu as dit. Une question de temps. Ne m'énerve même pas. Toi <rire> aussi, tu exagères. Tu voulais retomber. Il ne fallait pas les mettre de Yor. Mais non, on fait comment <rire> Je dis, et si quelque chose arrive à me dire, on juste te porter Je t'arrête tout de suite. C'est quoi ça? Pourquoi tu prends toujours le chemin facile, sachant très bien que cette décision était unanime? Tu sais très bien que si on connaissait les dossiers de ces réunions, on ne l'aurait jamais fait. Donc de grâce, avant de lever la paille qui est dans nos mains, déjà la poudre et le Comment Ma famille n'a jamais été aussi bien comme ça avec nos parents. Je suis sûre qu'elle prenne ce comportement-là de toi. Vas-y, me blâmer c'est ta spécialité. Je peux plus de Bonne nuit. Donc voilà, maintenant tu connais toute l'histoire. Ça <rire> fait <rire> drôle. Hein? Animal sauvage, vraiment devenez domestique! J'ai un chat dans la gauche, c'est pas drôle. Euh, donc, euh, comme je te disais tantôt, mes parents sont partis en mission euh, pour quelques mois. Donc, euh, je peux seulement vous héberger pour quelques jours, mais après, ça va le faire. Hein. Merci bébé, c'est parfait. Ça va vous donner un peu de temps juste pour trouver un plan. <coughs> <au fond. coughs> Un plan qui va nous mettre dans la merde, wesh Ne commence pas. Je dis Sinon ne commence quoi. pas. Sinon quoi? Ne commence Sinon pas. Quoi. Sinon quoi? ne hey, commence pas. Hey. Ok, ok, Vous allez vraiment pas vous chamailler ici, quand même euh, je vois vraiment que les nerfs sont tendus. Donc je vais vous proposer une solution vraiment favorable à tous. On va aller se coucher parce que la nuit quand conseil s'est et ça fait reposer les nerfs. Euh, attends, ça Euh, Maro, c'est ça? Bon, voici les bras, un avis de rechange et un oreiller. Voilà, tiens, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais fou. Merci. Euh, voilà. Donc, le canapé merci. est juste là où tu vas dormir. Aussi, le frigo, il est là. Si tu as besoin de faire tes petits besoins, il est là. Et euh, si tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment, vraiment, euh, mets-toi à l'aise, ok? Ok, merci. Okay. Ok, je ok bon je vais te donner un mon... peu, voilà, je, mon... okay. Okay. Bon euh, je mon... mmh. comme les chauffeurs de bus. Les aides-soignants, tous les livres Les pauvres sont plus structure ne Ça fait maintenant trois sont Je me sens mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, elles vont revenir, c'est juste une question de temps. Ça fait trois jours maintenant que tu dis la même chose, change un peu de vie Pourquoi changer si c'est la vérité Elles finiront toujours par revenir, c'est juste une question de temps, qui ou au climat, elles reviendront à la source. Jusqu'à quand dois-je attendre, j attendre. <rire> J'espère que rien ne va aller de travers. C'est ça ton problème. Tu es vraiment rempli d'électrons. Pourquoi aller jusque là Arrête moi ça. Mieux vaut tenir les que sans cœur. Que... Tu es là, tu es calme depuis qu'elles son sont tu ne dis rien. Je dis je commence simple, à me poser des questions. Est-ce que tu me comprends Hé, je ne te permets pas. Juste parce que je ne montre pas d'émotions, ça ne veut pas dire que je ne suis pas affecté. Tu sais très bien que je suis autant affecté que toi, hein je suis fatigué de ta propos négatifs. Contrairement à toi, je me focalise sur le, le positif et j'espère et New New je York, crois, j'ai la foi qu'elles vont revenir ces ça. Là-bas, le désastre humanitaire a engendré un désastre économique qui frappe prioritairement les plus... C'est Non, attendez. Aidez-moi. C'est un Aidez-moi. Ne touchez pas. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez Bébé, euh, je vais aller voir ce que Maro fait, je vais lui donner compagnie, tu as compris Ça marche, Et même que ah, je vais vous rejoindre quand j'ai fini le devoir. il ne veut pas qu'elle reste trop seul, quoi. Ça okay. marche. Bisous. J'espère que c'est pas ce que je crois. Bébé, j'ai reçu des appels manqués euh, venant de KFC C'est qui KFC KFC Tu n'es pas KFC C'est le fast food où on vend ton poulet préféré là T'as vu qu'on est parti là, ah. là. c'est ça <rire> C'est vrai, hein, c'est vrai Comment peux-je oublier <rire> C'est pas grave, bébé s'il te plaît passe mon hein. téléphone En plus des appels manqués, tu as aussi reçu des messages du genre Bébé, tu nous manques, on se voit quand... C'est plus quand qu'est-ce des messages comme ça. En fait, c'est-à-dire que derrière ces messages se cachent des coupons gratuits, tu vois, pour notre prochain achat. Donc c'est pour ça que tu vois ça. Sinon, c'est rien. Ah, donc si je comprends, mais ce sont des énigmes que tu dois découper pour avoir des coupons gratuits pour ton prochain achat. Voilà, exactement. Mmh. Okay. Tu vois <rire> bon, euh, tu me passes mon téléphone maintenant Non, ah, je... ah, mais avant, tu as aussi reçu. Je vais moi des nuits. J'ai bien aimé la dernière fois. C'est aussi des techniques à résoudre, c'est ça Oui. Euh, en fait, passe-moi mon téléphone, je vais te montrer. Tu sais quoi J'ai une très bonne idée. Appelons KFC pour voir. N'inquiète pas, je mets ça sur là, ok Mais c'est pas la peine. faut pas qu'on va les déranger, tu vois, il y a trop de monde, de service un... oui, et tout bien. ça. Je pour ça qu'ils vont décrocher, Mais donc moi... euh, c'est mort. Mon cœur caramélisé au noir de coco. J'espère que tu vas bien. Moi, ça ne va pas parce que mon cœur palpite de joie quand je pense à la dernière fois que tu me sais comme ça. Libère-toi de lui et je t'attends. Ou okay, bien peut-être à ce soir. Ça fait combien de temps oui, Ça fait combien de temps je peux t'expliquer, je ne sais pas ce que peux... tu crois. J'ai Mais... tout fait pour toi. Un je ne sais pas ce que te tu crois. À moi, je t'ai donné. Et donc, je t'ai donné. Et c'est ce que tu me donnes en retour. Combien de temps Allons lâcher chaîne va Je Tu sais pas. Toi, Déon, pense à ta petite-heure ou à ta grande Je ne sais pas qui est grand là. Tu veux sortir de ma Bébé, calme-toi. Tu peux pas me faire ça devant ma soeur, Toi aussi. D'ailleurs, les avis que je vous ai donnés là, ne me rendent plus compte je ne veux pas avoir de la chance. De sortir de ma maison, <rire> je dis sortir <rire> en fait. Nous, ne même pas ça. Mais pour quand moi, c'est qui quand je commence à me dire, c'est vraiment pas ça quand tu vas dans le parti. Manette, <rire> je l'ai parce qu que je comptais seulement sur toi. Je prie, je prie, je prie, je prie, je Nous voilà encore au point de départ. Si je savais que qui suivent là c'était aussi un fardeau très lourd, je n'aurais jamais fait. Tout ça pour quoi Une perruque, une perruque qui ne vaut même pas la peine. Voilà. que puis-je faire Donc si je comprends bien, l'argent que tu caches, chaque fois que tu fais ça dans ta chambre, non c'était lui. Mais je dois te demander l'argent aux hommes. Depuis quand tu Et fais ça tout sauf toi. Tu comprends, non? Tout sauf toi. Tu n'as pas le droit de me juger, de me parler, mal, Tu comprends? Non? Je ne te juge pas pour ne pas être jugé. Mais cependant, tu sais ce qu'on dit. Qui ne dit rien, ça Et moi, je n'ai pas envie de penser aussi. Bon, écoute-moi, ne laisse pas me voter, mes oreilles changer ta perception de moi. Tu comprends? Hein? Comme toi, je vais trouver une solution. Mijo, tu as des yeux, mais tu ne vois vraiment pas où nous sommes. Hein? Tu ne... Non, c'est-à-dire que tu ne vois pas. Tu as des oreilles pour entendre, mais pas pour écouter. Vraiment pas compliqué, jusqu'à quand Non, dis-moi, jusqu'à quand on va continuer comme ça Moi, je pense qu'il est temps d'opérer la page de guerre. On va demander de pardon à papa, maman, et puis même à Charlie. Je peux régler tout ça si tu arrêtes de m'agacer avec tes questions, et puis tes morales sans vertu. En ce qui concerne Charlie, tu veux laisses en dehors de ça, c'est mon problème. C'est mon problème. Tu as bien raison. Je suis ni sauvage ni rebelle, et j'ai même pas envie de mener ça ici. Hey, vous savez quoi, la famille pendant qu'on y est. Abonnez-vous, ne pas rater chaque fois que je pose un billet, que ce soit en français ou en anglais. Oui, il fait froid et abonnez-vous. Ne pas rater quand la partie cinq va sortir. Et n'oubliez pas de commenter, commenter dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette série et tout ça. Parce que ça me fait beaucoup. Ça. ça me fait beaucoup plaisir et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et ne <rire> me touche pas. Ne me parle pas mal. Hein. Tu connais comment je suis quand je m'énerve. Fais tout ce que tu veux. Monte, descend, gauche, droite, derrière, devant. Sache que cette fois-ci, tu seras toute seule. Toute seule.